B-A-S-T-O-S mais dis-moi comment faut faire, hein juste un jeune de plus qui était sans sortir cherche toujours la lumière, y'a que la poisse qui me fait signe Mais dis-moi comment faire pour sortir de ce tunnel dis-moi comment faire, hein Dis-moi comment Je né dans une cuillère ni les comptes pleins comme saint Sinclair J'espère que tu me reçois 7 sur 7, fallait que ça soit clair non, moi je suis juste une famille de classe ouvrière Qui subit le chômage, les coups durs et ses galères en train SOS, Ils tête pas mes SOS, tout ce qu'ils veulent c'est que je m'affaisse Le peuple son ministère, je suis pas dans la caresse Toujours les mêmes qui triment pour la fin du mois à quelques pièces Je voudrais sortir de ce tunnel, offrir frère au mien, grand duplex Mais dis-moi comment faire, toujours en zone rouge comme le coca-peps Dis-moi comment faire, j'ai pas trouvé des idées sur vos biguettes. Non, moi je suis diplômé pour réparer des caisses. Alors dis-moi comment faut faire, dis-moi comment faut faire. Et dis-moi comment faire pour sortir de ce tunnel. Mais dis-moi comment faire pour sortir de cette galère. Dis-moi comment faut faire, vas-y, dis-moi comment. Et dis-moi comment faire, dis-moi comment. dis-moi comment faire pour sortir de ce tunnel. Et dis-moi comment faire pour sortir de cette galère. Dis-moi comment faire, vas-y, dis-moi comment. Et dis-moi comment faire, dis-moi comment. Je voudrais prendre le large et noyer toutes ces peines Mais la réalité des problèmes ne se monte pas à la tyrolienne Parrainé par la douleur entre moi pas c'étern et tout se ferme Il me laisse même pas une chance de voir une vie aérienne Si je serais payé à l'effort ça fait longtemps j'aurais touché le sommet Mais rien n'est magique, j'ai qu'un la tumeur pour grimper Toujours les mêmes qui tiennent Regarde wow, pendant que d'autres essayent Comme Michael de sortir la tête de l'eau Mais dis-moi comment se faire une place dans toute cette bagaille J'ai l'impression de déranger d'être pris dans une tenaille Laisse-moi guiser mon style, moi aussi faut bien que je graille Et urgent faut bien nourrir tous ces moments en bas âge En 2013 il y a des familles qui crèvent encore la dalle Dis-moi vas-y dis-moi hein si ça c'est normal Tes lois connards tu peux te mettre au fond dans ton trou de balle Dis-moi vas-y dis-moi dis-moi dis si ça te fait mal Mais dis-moi comment faire pour sortir de ce tunnel Mais dis-moi comment faire pour sortir de cette galère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 j'ai beau solo au soleil de la Méditerranée Y'a qu'une phase de la carte possède tu vois les choses briller Regarde de notre côté tu vois un foyer s'illuminer Y'a que 14 juillet tu vois nos yeux pétillés Un 4 étoiles sur un panneau pour le bien fleuri Arrête un peu tout il y y'a rien qui nous sourit Ici ou ailleurs, la même mélancolique J'voudrais avoir le remède mais j'ai que la mine de survie Je suis la plume brisée pour toutes ces familles en manque de caille Qui garde la tête haute malgré les problèmes de taille je mettre un peu de couleur dans toute cette visaille Mais dis-moi comment faire, la vie m'a que des entailles Marre de surmonter toutes ces montagnes de soucis J'aimerais avoir les poches pleines pleines de monnie. Marre de vivre tout le temps avec ces gerçures de la vie Je voudrais enfin la combinaison pour se faire sur les bonnes pentes de ski Mais dis-moi comment faire pour sortir de ce tunnel Mais dis-moi comment faire pour sortir de cette galère Dis-moi comment vous faire, vas-y dis-moi comment Mais dis-moi comment vous faire, hein, dis-moi comment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 tu dis-moi comme un hein, dis-moi comme